Alors, bonjour à tous. Donc, a priori, si vous restez dans l'auditorium, c'est que vous avez peut-être déjà assisté à une présentation du Mahop ou que vous avez déjà entendu parler un petit peu de, de l'outil. Donc, ce qu'on vous propose nous ce matin, c'est de faire euh, des petits retours d'expérience euh, par des personnes qui utilisent vraiment le logiciel au quotidien. Donc ce sont des personnes qui travaillent dans les pôles soit de conservation, soit de numérisation directement suivant les établissements. Et l'idée, c'est que ces personnes-là n'ont pas toutes participé directement à la conception de l'outil, mais l'ont implanté dans leur workflow quotidien. Euh, du coup, ce matin, ce qu'on voudrait nous voir, c'est comment on s'est adapté dans les équipes pour utiliser cet outil-là, euh, comment on a, on a utilisé NumaOp pour modifier nos, nos workflows, euh, et euh, quelles éventuelles améliorations on pourrait encore envisager. Euh, alors, je vais laisser Cécilia Piccioli, donc, chargée des traitements de conservation à la bulle à commencer, et elle vous parlera des constats d'État. Donc, euh, chaque personne aura à peu près 15 minutes pour euh, faire sa présentation. Comme ça, on garde un peu de temps pour, euh, pour des questions à la fin. Ouais. Bonjour à tous. Euh, donc, dans cette petite présentation, je vais vous parler euh, des constats d'État, du module constat d'État qui est, euh, est présent sur NumaHop, et comment nous l'avons utilisé euh, à la Bulac. Sur nos, sur nos collections pour notre projet de numérisation. Il faut juste savoir que pour l'instant, nous n'avons pu utiliser NumaOp que sur un seul chantier, alors que la plateforme était encore en développement. donc Il y a certainement eu plusieurs améliorations depuis, mais nous avons quand même pu nous faire une assez bonne idée euh, voilà, du, du fonctionnement de, de NumaOp. Je voulais revenir très brièvement sur qu'est-ce qu'un constat d'état. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec, avec la définition. C'est un outil qui est très important pour, pour une institution, qu'elle soit privée ou publique. C'est un document qui va détailler de manière précise l'état physique d'un document. Donc Aussi bien ses points de faiblesse, ses altérations que des particularités comme des décors peints, la présence de dorures, ce genre, ce genre d'éléments. Et euh, surtout, un constat d'État, lorsqu'il est euh, signé et daté, euh, obtient une valeur juridique. Euh, il est donc recevable euh, par des assurances en cas de, voilà, de, de litige, euh, quel qu'il soit, si un document est, est rendu abîmé, d'un prêt d'exposition, en numérisation, en transport. Donc ce, ce point-là nous, nous intéressait euh, particulièrement, vu que le projet numérisation à la Bulac concerne euh, les manuscrits de la réserve, qui constitue le noyau historique des fonds de la bibliothèque et donc des documents patrimoniaux. Alors, Je vais vous présenter très rapidement comment nous procédions avant l'utilisation de Numaop à la bibliothèque. Je vais juste retrouver... Forcément, c'est sur Word, mais ce pas grave. Donc là je vous donne juste un petit aperçu de notre formulaire de constat d'État à la bibliothèque. Donc un document de quatre pages assez dense parce que nous avions souhaité être assez précis dans notre description des, des documents, avec une, une première page d'information générale, code, signature justement des différents référents pour le projet de numérisation. Ensuite, deux pages euh, qui sont à remplir, vraiment livre en main, qui détaillent les altérations, qui décrivent le document, les points de, voilà, de vigilance, que, autant pour la manipulation que pour la, la numérisation, donc la présence d'or, euh, d'encre de couleur, euh, des coutures fragiles, ce, ce genre de choses. Et une quatrième page de commentaires euh, aux différentes étapes voilà, du, du projet numérisation. Donc un, un document assez dense, euh, Forcément, du coup, assez chronophage à remplir, comme <rire> vous vous en doutez, euh, et avec une ergonomie pas toujours des plus optimales. Euh, parce qu'en effet, dès qu'on souhaite toucher à la mise en page, rajouter des éléments, enlever des éléments, vous avez un petit peu tout qui bouge. <rire> euh, donc ça peut paraître anecdotique quand on fait un seul constat, mais quand vous avez bien sûr un projet avec plus de 200 constats à faire, ça fait perdre rapidement beaucoup de temps. Et nous étions également obligés de jongler avec différents fichiers pour pouvoir remplir les informations sur le prestataire, les valeurs d'assurance. Donc beaucoup de fichiers répartis dans, dans des drives, dans des dossiers, ce qui nous fait perdre pas mal de temps euh, à la longue. Et bien sûr, le, le risque lorsqu'on enregistre les constats, d'écraser euh, un constat précédent, de, voilà, de faire des doublons. Donc voilà, malgré nos efforts, des petits inconvénients. Dans, dans la pratique de nos constats, et l'arrivée de la plateforme NumaHop nous a permis de réfléchir un petit peu à notre pratique et de voir ce qu'on pouvait changer et améliorer. Donc, on nous a présenté NumaHop au début de l'année, en février-mars, avec une présentation générale pour toute l'équipe, mais uniquement trois personnes de l'équipe de l'atelier de conservation, nous sommes sept en tout, a été formées pour l'instant. Et nous avons eu la possibilité de prendre en main Numap dans une base de test, ce qui nous a permis, de premier abord, de euh, voilà, nous faire la main, de comprendre comment fonctionnait le logiciel, comment nous devions nous adapter, nous, dans notre pratique, et également de pouvoir euh, signaler des, des petits problèmes, euh, des petites demandes aussi, qu'on a, on a pu avoir auprès de l'équipe de développement de la bibliothèque, euh, qui a été très, très présente pour, euh, pour nous aider à cette transition. Et nous sommes ensuite passés sur la version euh, concrète de NumaHop pour, euh, pour, le, le, pour le chantier euh, de numérisation euh, qu'il y avait en cours, donc une soixantaine de, ma, de manuscrits à l'époque. Donc ce que nous a apporté euh, NumaHop en termes de constat d'État euh, Alors un temps de formation assez court et une prise en main facile, donc ça, je, je l'ai rapidement dit avant, ça va nous permettre de former toute l'équipe. 7 personnes en tout, ce qui va quand même nous changer par rapport à maintenant. On va pouvoir beaucoup plus rapidement traiter les différents manuscrits pour la numérisation. Également, on va gagner en visibilité. Alors, malheureusement, on n'a pas de chantier en cours, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais sur la page d'accueil de NumaOp quand vous, vous connectez à votre session personnelle, vous avez une vue sur tous les constats d'État, dans notre cas, qu'il y a à faire. Euh, on n'a pas besoin d'avoir un fichier de suivi à part. Dès qu'une personne euh, entreprend de faire un constat d'état, celui-ci va disparaître et on n'aura pas de risque de, voilà, de faire deux fois le même document. Donc ça, ça c'est quand même très appréciable. Euh, ce qu'on avait... Pas pour l'instant, comme je vous ai dit, la, la plateforme est encore en développement quand nous l'avons prise en main, mais ce qui va apparemment être disponible pour les prochains chantiers, ça va être le renseignement de toutes les informations euh, préalables. Donc valeur d'assurance, euh, coordonnées du prestataire de numérisation. Ce genre d'informations seront déjà présentes dans la base euh, NumaOp, lorsqu'on va créer un constat d'État, elles seront remplis euh, d'office. Ce qui pareil nous évitera de faire des erreurs, de d'avoir à jongler avec euh, différents fichiers. Euh les constats ajustables. Euh, je ne sais pas si on a accès à internet ou pas. Oui. Oui. Euh, J'ai plus le site. Ah. Désolée. Désolée, du coup, ça prend un petit peu de temps. Euh, <coughs> en fait, nous avons pu ajuster le, le constat d'État à nos besoins. Euh, et pour ça, c'est plus clair que je vous montre directement sur la plateforme ce que j'entends par ça. Parce on, on pratique tous les constats d'État de manière différente dans les différentes institutions partenaires de NUMAOP. Et nous avions des demandes sur les informations que nous voulions voir apparaître obligatoirement, j'ai envie de dire, dans un constat. Et pour ça, voilà, il fallait un petit peu euh, euh, manier le, le formulaire de base de constat d'État dans NuMAo pour que ça réponde à nos besoins, à nous, sans impacter pour autant les, euh, les formulaires des, des autres établissements partenaires. C'est vraiment le constat de la Bulac. Et ça permet vraiment de, de faire apparaître les éléments que nous voulions pour être sûr de ne pas les oublier et qu'elles apparaissent obligatoirement dans nos constats d'état. Et alors, forcément, on a gagné en ergonomie, puisque là, pas de problème de mise en page si on veut enlever ou rajouter des éléments. C'est assez simple d'utilisation. Et le principe des menus déroulants nous fait gagner en confort. Même si le temps de remplissage d'un constat d'état n'a pas, pas été réduit, puisque l'observation et reste, reste le document restent la même, mais on gagne énormément dans l'utilisation. Je me suis perdue. Donc, forcément, des points positifs à l'utilisation du MAOP, mais C'est vrai qu'à la pratique, nous, nous sommes rendus compte qu'il y a des éléments, des évolutions, en tout cas, qui pourraient nous paraître intéressantes, à voir si elles intéressent les autres établissements et si elles sont surtout possibles. La première serait la présence de la signature électronique dans le et, de, de, de fait, le suivi des constats d'État directement sur la plateforme. Pour l'instant, nous devons imprimer, tous les, les constats d'État que nous faisons euh, sur NumaOp pour les faire signer euh, par les prestataires aux différentes étapes euh, de, la, de la formation. Donc voilà, voir si c'est une amélioration possible ou non. Euh, la prise en compte de la MIR. Euh, dans euh, les constats d'État, nous euh, remplissons en fait le nombre de vues euh, qui euh, sont euh, prévues, j'ai envie de dire, dans la numérisation, le nombre de vues par, pour la reliure, pour... Euh, le corps d'ouvrage et normalement il y a une vue obligatoire euh, faite par le prestataire, euh, donc la mire, qui doit être rajoutée en plus et qui pour l'instant ne l'était pas dans NumaOp. Euh, de même pour la mise en forme de la version imprimable du constat qui pour l'instant n'est pas très claire, pas très lisible euh, mais qui, voilà apparemment ces deux derniers points-là, de ce que j'ai appris ces derniers jours, sont paramétrables donc, comme, comme je vous le disais, on n'a pas encore eu le, la possibilité de prendre en main euh, toutes les fonctionnalités de, de NumaOp. Donc, euh, a priori, ces, ces deux prochains points vont être euh, à paramétrer euh, pour notre prochain chantier de numérisation. Alors, du coup, un petit bilan assez, assez rapide ce que nous a vraiment apporté euh, NumaOp pour le, le module de constat d'état c'est un vrai gain de temps et d'ergonomie c'est vraiment les deux points principaux Alors, en effet toutes les informations, toutes les actions sont centralisées sur la plateforme nous n'avons plus à jongler avec des fichiers, des drives, ce genre de choses et euh, la plateforme est accessible sur tout ordinateur qui a une, une connexion internet à partir du moment où vous avez une session dessus donc ça c'est très très pratique une facilité de prise en main également euh, et euh, une utilisation assez euh, intuitive en soi. Donc à voir maintenant au long terme avec les évolutions qui ont déjà pu être apportées. Euh, mais vraiment, euh, on, est, on est très satisfait pour l'instant à la VULAC à la en termes de constat d'état sur Numa. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Cécilia. Euh, donc, euh, je propose qu'on fasse plutôt les questions à la fin, quand tous les intervenants auront présenté leur retour d'expérience. Il y a peut-être des choses qui se posent sur l'ensemble des, des interventions. Ça me paraît euh, plus simple. Euh, et donc, on va laisser la parole à Pauline Bougon, qui est bibliothécaire en charge des projets de numérisation à Sciences Po. Euh, et qui euh, va donc nous présenter euh, à son tour un retour d'expérience sur l'utilisation de Numaop cette fois sur la partie du contrôle qualité et sur les changements que ça a apporté dans leur organisation. Bonjour à tous. Euh, donc en effet, moi je vais vous parler de la partie euh, contrôle qualité, donc à savoir le retour des fichiers numérisés euh, donc livrés par le prestataire, tel que ça se passait, avant-après, on va faire aussi pareil, un fonctionnement avant-après, ça marche assez bien parce que c'est un peu pareil que Cécilia pour la Bulac. Euh, avant, c'était un suivi compliqué, mais euh, NumaHop nous a vraiment aidés euh, pour pour pour la gestion du contrôle qualité. Donc un petit point rapide sur la numérisation, à la bibliothèque de Sciences Po. Donc nous numérisons depuis 2014 pour la numérisation externe, puis euh, 2017 pour la numérisation interne, mais c'est pas un volet que je vais aborder pour euh, NumaHop. Nous Numérisons entre 120 et 120 000 vues par an, ce qui correspond à peu près, regardez, entre 150 et 200, entre 150 et 250 documents par an, suivant la taille des documents. Euh, les documents numérisés sont euh, majoritairement des monographies, dont la réserve alors, la réservation au SPO, en effet, ce sont moins, euh, contrairement à la Bulac ou à la BSG, euh, des manuscrits euh, persans ou des dorures ou des manuscrits de très anciens, comme, comme ça peut l'être à la BSG. Ce qui était aussi vraiment un des enjeux du projet, une des grandes spécificités, c'est qu'on est qu trois bibliothèques qui ont quand même des fonds extrêmement différents. Donc c'était aussi euh, l'avantage pour commencer, puisqu'on pouvait couvrir un champ assez large... Avec NumaOp, mais aussi évidemment une difficulté, puisque donc, ça va du euh, manuscrit dans toutes les langues possibles couvertes par la Bulac, des documents très anciens de la BSG, et des fonds plus spécifiques à Sciences Po. Comme nous, avons, nous numérisons aussi beaucoup de mélanges, de brochures, de fascicules euh, politiques, euh, donc qui peuvent être des documents de quelques pages, des documents fragiles, nous numérisons des folios, les unicats de la bibliothèque, les périodiques du XIXe siècle. Et aussi, nous nous sommes lancés actuellement dans un chantier de numérisation, plutôt de conservation, donc qui sont les thèses, les thèses d'État de la Fondation nationale des sciences politiques, et certains mémoires aussi de l'école libre, donc qui a précédé la création de Sciences Po. Donc, le contrôle qualité avant... Euh, donc les contrôles les plus longs et les plus compliqués, c'était les contrôles techniques, puisqu'en gros, nous devions contrôler à la fois euh, les contrôles, donc les fichiers, que, qui, la validité des fichiers, tant au niveau technique qu'au niveau qualité euh, visuelle. Nous avons choisi pour, forma, pour un format de numérisation pour archivage au CINES, le format JPEG 2000, suivant les préconisations de la BNF, qui est un format euh, qui n'est pas forcément évident non plus, qui n'est pas lu par exemple par tous les lecteurs d'images libres, donc il fallait un logiciel spécial pour voir les JPEG 2000, euh, on demandait aussi des fichiers euh, View, donc euh, pour la diffusion en JPEG, donc en 150 DPI, des PDF multicouches, des fichiers de métadonnées, des fichiers Alto, euh, voilà, donc tout un ensemble de fichiers qui étaient regroupés sur des disques durs livrés par le prestataire, donc l'ensemble de ces fichiers pouvait atteindre pour une livraison parfois 1 Tera, une volumétrie d'un Tera sur des disques durs, donc forcément c'est déjà des fichiers qui sont quand même très lourds à manipuler. Très lourd à manipuler, pourquoi Puisque dans l'équipe numérisation, dans le service, donc nous sommes cinq personnes, nous sommes trois bibliothécaires et deux agents de bibliothèque, donc qui, pour la partie contrôle qualité, étions toutes concernées. Donc eh bien, la principale difficulté, déjà, c'est que pour commencer, il fallait faire des lots pour les contrôles et copier les fichiers sur les ordinateurs des collègues. Donc avec un seul disque dur, il fallait passer de poste en poste, copier des gigas et des gigas, euh, de données en étant sûr qu'il n'y ait pas de perte etc avant que les collègues puissent vraiment travailler donc déjà c'était un processus long et lourd on va dire ensuite à partir de là euh, les premières réjouissances c'était donc de vérifier qui est bien le nombre de dossiers qui est bien le bon nombre de fichiers à l'intérieur de ces dossiers donc et ensuite euh, vérifier le bon identifiant donc nous, nous avons des identifiants qui commencent, je vous montrerai après, sur un bordereau, euh, donc que l'identifiant soit le bon. La numérotation, puisqu'en gros, au début, la numérotation, tout ça se faisait, qu'il y ait le bon nombre de fichiers à peu près partout, le bon nombre de vues. Euh, donc ça, ça se faisait à la main, ou plutôt à l'œil, si j'ose dire, puisque euh, au début, on faisait ça vraiment de façon presque, on va dire, artisanale, euh, avant de passer à l'industrialisation. Avec euh, Numob. Je vous montre juste quelques exemples. Euh, donc, nos bordereaux de contrôle qualité, à quoi ça ressemblait avant. Ça servait à la fois, par exemple, pour la préparation, donc, où on indiquait voilà, les identifiants que je vous disais, donc, qui correspondaient à une alliance d'un numéro de notice et d'un code barre, les codes, les différentes informations pour les métadonnées en Dublin Core. Et ensuite, vous aviez tout un système d'onglets. Donc, un magnifique bordereau Excel avec plein de formules partout, euh, pour vérifier donc, que la structure des volumes était valide, que le nombre de fichiers était aussi la valide. Ensuite, nous passions à la validité des JPEG 2000 avec une formule pour vérifier, puisqu'on ne faisait pas un contrôle exhaustif sur les 100 000 vues euh, actuelles, on essayait au maximum, mais nous avions pareil vu à peu près le nombre de fichiers à contrôler par ouvrage, et on continuait, donc, etc., sur les PDF, l'OCR. Tout ça avec des outils euh, qui étaient analyser, soit développer en interne, soit des outils utilisés, récupérés sur le web. Donc pour les fichiers JPEG 2000, par exemple, c'était un outil qui s'appelle JPLizer, qui était installé sur un seul poste euh, des collègues. Donc un seul poste au début pour vérifier euh, les JPEG 2000. Donc, il fallait... Donc ça, c'est en fait moi, la chargée de numérisation, qui m'occupait de vérifier la validité des JPEG 2000, puisqu'il fallait copier les fichiers aussi du prestataire sur cet ordinateur pour vérifier... Vous voyez qu'en plus, c'est un outil Donc, bon, j'avais l'impression d'être grande codeuse informatique, puisqu'il fallait passer par la fenêtre de commande, rentrer des formules avec des grands attentions que nous avaient mis nos collègues informaticiens pour dire que les sous-dossiers et sous-dossiers ne devaient pas prendre d'exemple. Vérifier donc à la fois à l'intérieur, donc vérifier le taux de compression... Euh, si les fichiers étaient bien valides, si étaient, euh, la compression, le, etc., était euh, valide. Donc ça, c'était pour le JPEG 2000. Ensuite, on passe à l'autre euh, vérification, donc pour les outils... Euh, pour les PDF, donc on utilisait des outils comme PDF Tools, pour les fichiers XML, des outils comme Validum, ce sont des outils libres en ligne hein, qu'on avait vérifiés pour leur validité. Et nous utilisions aussi beaucoup le logiciel, euh, l'outil de vérification du CINES, qui s'appelle Facile, donc qui permet de vérifier en fait, la validité des fichiers pour l'archivage pérenne. C'est un outil euh, qui ne garantit pas vraiment la validité des fichiers en tant que tel, mais qui garantit que ces fichiers peuvent être archivés. Donc nous devions passer un seul de, euh, par document, en gros, euh, par de, tout ça pour un seul document, nous devions utiliser tous ces outils, les uns après les autres, pour tous les différents documents. Donc d'abord les JPEG 2000, puis les JPEG, puis les PDF, puis les pétadonnées, etc. Avant de passer au final à la partie qui est vraiment contrôle qualité, c'est-à-dire est-ce que les images sont belles et conformes. Quand même, donc ça c'était la fin de la réjouissance. Donc, avec des erreurs majeures, mineures, que vous connaissez un hein, qui sont à peu près en, qui ça va d'une page manquante. Là, c'est vraiment compliqué à une image légèrement floue. Et donc, tout ça était à faire pour un seul document. Quand on a 250, voire les années face, j'ai vu que nous, nous en avions, quand nous en énormément, par exemple, de fascicules, de mélanges, de brochures, donc des, des documents de, avec une petite. Un petit nombre de pages, donc nous avons monté jusqu'à 427 documents pour une seule année. Donc tous ces contrôles étaient à faire pour un seul document. Donc forcément, c'était euh, un petit peu compliqué quand le contrôle qualité, les lots de contrôle qualité euh, en retour arrivaient pour les collègues. Ils savaient qu'attention, fallait s'armer un peu de courage et de patience puisque euh, c'était assez long et assez compliqué, ce qui du coup nous prenait beaucoup de temps pour le contrôle qualité, donc beaucoup de temps pour le prestataire en attente de retour. Euh, C'était aussi compliqué quand on lui disait qu'on faisait deux mois de contrôle qualité, voire trois mois. Euh, C'est compliqué après pour eux qui sont partis sur d'autres chantiers de faire des reprises d'images, etc. Donc maintenant, je vais passer à l'après, avec Numaop qui est donc arrivé. Alors, euh, voilà, donc nous, on est en train de travailler sur différents lots. Voilà la partie Numaop. Déjà, évidemment, la partie, juste revenir ici, euh, qu'on a vraiment travaillé toutes ensemble, euh, tous les établissements, c'est la partie des contrôles automatiques, à savoir que, cette, bah, comme son nom l'indique, la partie des contrôles techniques, maintenant, est entièrement automatisée dans Numaop. Donc le prestataire dépose les fichiers sur le FTP euh, de la plateforme, Ensuite, on livre les documents directement sur la plateforme. Donc, en général, ce sont des opérations qui se font la nuit, puisque c'est quand même des opérations qui sont assez lourdes euh, pour éviter que ça bloque les réseaux. Et donc, en gros, le matin, on arrive tout fringant et le contrôle qualité peut commencer. Le Numaop étant un outil entièrement en ligne, il n'y a besoin de rien installer sur les postes des collègues. Donc, Tout le monde se connecte directement sur l'adresse numaop.fr, à créer son compte. Il y a différents profils avec différents accès. Donc les gens qui ne font que du contrôle n'ont pas accès aux autres onglets et sont partis. Et on peut paramétrer les droits suivant les profils de contrôleurs, ce qui est vraiment très utile puisque les gens, voilà, quand ils commencent un outil, nous on a beaucoup de collègues là qui commencent et du coup qui ont peur de mal faire, de valider, de pas valider, ou alors des fois on a des collègues qui sont presque trop, comment dire, trop tatillon sans le bon sens du terme, et qui donc voit beaucoup d'erreurs, etc. Donc ça, c'est une chose que nous n'avons plus avec Numop, ou en tout cas qu'on peut paramétrer. Pour ce qui est vraiment la contrôle automatique, si les contrôles automatiques ne passent pas, donc qui sont les contrôles du format, les contrôles du nombre de fichiers, de la résolution, du nom, etc. Si ces contrôles ne sont pas validés, le lot est directement rejeté à la fin de la livraison. Donc en gros, il ne passe même pas cette première étape. Euh, avant d'arriver sur la plateforme. Et le prestataire reçoit un rapport de contrôle par mail, un outil formaté, euh, où il sait déjà qu'il y a un problème. Donc là, on a déjà eu des retours où les prestataires sont aussi assez contents puisque eux peuvent déjà voir là où il y a un problème, donc ça les aide directement quand on est en début de marché, pour régler un petit peu les spécificités, Bon, ben, ils savent déjà quoi ajuster. Quand nous, forcément, des fois, ce n'était pas forcément le bon vocabulaire qu'on utilisait sur l'aspect technique qui n'est pas notre spécialité. Et l'avantage, c'est que le contrôleur, maintenant, se concentre uniquement sur la qualité des images. Donc, euh, il n'a plus à se soucier de ces aspects techniques. Et quand on est en contrôle, donc là je vois, moi j'ai un document, donc les documents qui sont à contrôler ou en cours de contrôle. Euh, quand les documents sont en cours de contrôle, c'est-à-dire qu'un collègue travaille déjà dessus, donc que je ne peux pas euh, y accéder, et j'ai des documents à contrôler. Donc ici je prends celui-là, c'est moi qui étais en train de le faire. Donc on voit le nombre de pages, etc. Et on voit les contrôles. Voilà l'interface de contrôle où ce sont des documents... Donc, ils sont générés par la plateforme donc dans un, euh, pour la visionneuse, donc dans un format moins lourd que les fichiers master JPEG 2000 en haute définition qu'on livre, afin que la visionneuse soit, euh, plus, soit, soit plus facile. Voilà, il faut juste un certain temps de chargement parce que nous, on fait la... On est dans le compte général de l'administration des finances et c'est le budget de la France hein, pour 1863. C'est passionnant. Ce sont des chercheurs qui nous l'ont demandé. Hein, je vous avoue, hein, on ne fait pas ça pour notre plaisir. Ce sont des chercheurs américains qui nous le demandent. Donc euh, voilà, nous répondons puisque c'est un corpus que nous sommes les seuls à avoir. Donc voilà comment ça se passe. Ensuite, j'ai une visionneuse où je peux passer d'une page à l'autre... Je peux évidemment régler si je veux ici une mosaïque par exemple en simple page, en double page, afficher en plein écran si c'est plus simple et naviguer ensuite de page en page pour valider, euh, pour voir. J'ai des options de zoom, de retournement de page si j'ai parfois des cartes ou des pages à déplier en, en, en format différent, en format paysage. Et donc à chaque fois que je passe, j'ai ici un petit chevron vert qui se met pour dire que la page est validée. J'ai ici, nous, le constat d'État, là, n'avait pas été enseigné, mais sinon, j'ai les données de constat d'État qui sont reprises. Donc, il dit ici, si, par exemple, ben, la page de titre est déjà déchirée, s'il y a une reliure fragile, s'il y a une page manquante, que je ne sois pas surpris au moment du contrôle. J'ai les données techniques qui sont reprises, donc je peux voir ici aussi. Et un gros avantage, ici, j'ai la table des matières aussi qui s'inscrit et l'OCR. Si je demande un fichier océrisé, j'ai ici le texte. Qui s'inscrit sur une page. C'est un OCR brut, la mise en page n'est pas faite, mais je peux voir tout de suite, en gros, que cela correspond bien à mon texte, euh, donc directement sur la page. Je ne vais pas forcément lire tout, mais je vois tout de suite que là, par exemple, les textes concordent et donc je sais que l'OCR est validé et je peux replier la fenêtre. Quand j'arrive, donc, Ici, au contrôle des pages, à la fin du contrôle, je peux rejeter ou accepter le document. Tout ça, accepter ou rejeter, ça se voit en fonction aussi des erreurs que j'ai reportées. Les erreurs, donc les erreurs majeures ou mineures dont je vous parlais tout à l'heure, que nous, nous avions mises, sont aussi déjà mises dans un fichier prévalidé. Donc les erreurs sont déjà rentrées, ce qui permet aussi aux collègues euh, c'est comme pour le Conseil d'État, ça permet une uniformisation du vocabulaire. Donc c'est pareil, on peut avoir des fois, s'il pouvait, pour le prestataire ou pour nous ensemble, les gens peuvent avoir différents termes. Là, non. On choisit, j'ai un corps étranger sur l'image, un fichier lisible, je le sélectionne et là, je vois déjà que c'est une erreur majeure. Donc en général, quand il y a une erreur majeure, le document est rejeté. Pour les erreurs mineures, ça dépend. Vous voyez ici à peu près les types d'erreurs mineures qui ont été mises. Pour ici, moi évidemment, bon, j'ai un rôle de chef de projet, si je valide un document, j'accepte le document, le document est validé, je vais vous le faire tout de suite en direct live, et là mon, numérant, mon document numérique est validé. Pour les euh, collègues qui commencent et qui, justement, ont un statut uniquement contrôleur et qui ont peur, et tout, on a mis en place, on a fait un système de barrière qui est euh, le pré-rejet ou la pré-validation. C'est-à-dire qu'on a des collègues qui valident des documents, mais nous, ensuite, les chefs de projet, euh, on, a une, on revérifie, en fait, leurs documents et on les valide ou rejette définitivement. C'est une sorte de barrière de sécurité qui permet, voilà, de, de pour commencer. Et euh, donc, après... Tous ces modules sont évidemment paramétrables, c'est aussi le grand avantage de la plateforme. On peut valider ici donc, les modèles de workflow avec les étapes requises ou non requises pour le contrôle. Et on peut paramétrer, voilà ici typiquement, le format des vues. Donc le format des vues qui sont mises ici par défaut, parce que nous les formats par défaut c'est quelque chose qu'on avait mis. Et dans nos contrôles, par exemple ici, vous avez tous les contrôles automatiques qui sont indiqués, et on peut les activer ou les désactiver, puisque ça dépend aussi des choix des bibliothèques, ça dépend des lots de numérisation, il y en a certains qu'on qu a numérisés avant, il y a des lots qui ont des spécificités différentes, des lots pour lesquels on demande des fichiers différents, donc ça permet de vérifier si on n'a pas de PDF, bon ben on, a, on, on, le, on désactive cette fonction, nous on ne demande pas de, de table des matières, la fonction est désactivée. On peut configurer différents contrôles, suivant ce qu'on demande. Quand il y a marqué des contrôles échantillonnés, c'est-à-dire que là, c'est au niveau des contrôles aussi, il y a un échantillon qui est déjà euh, mis en place. Je vous montre juste rapidement aussi au niveau des groupes. Par exemple, donc on, crée des, on crée des groupes de contrôleurs. Voilà, et si je vois ici un contrôle, des profils, ta, ta, ta, donc j'ai des profils qui ont été faits, là qui sont des profils communs à toutes les bibliothèques, mais qu'on peut... Euh, administrer et tout et c'est pareil là j'ai toute la gestion des droits qui est indiquée si les collègues peuvent être en visualisation en modification ou en contrôle comme ça ça permet d'avoir vous voyez ça va de l'administrateur de site au euh, contrôleur et le prestataire a lui aussi du coup un compte puisqu'il se connecte à la plateforme pour livrer les documents et euh, faire euh, et livrer les documents on peut aussi paramétrer les bordereaux de contrôle pour savoir comment ils se constituent à l'intérieur et une fois que le contrôle est fini que le lot est validé automatiquement le pdf est envoyé un rapport de contrôle en pdf est envoyé au prestataire pour voir ce qui a été validé ce qui a été rejeté et pourquoi les notes de contrôle sont indiquées et une fois que le lot est validé il est entièrement ensuite il passe à l'étape suivante qui est la diffusion et l'archivage je fais juste un bilan pareil rapide, donc l'envoi automatique est fait à la fin. Le bilan euh, pour le contrôle qualité, bon, bah, nous vraiment, euh, ça a complètement changé euh, le, le contrôle qualité euh, chez nous, puisqu'en gros tous les outils techniques sont abandonnés. Euh, C'est accessible surtout depuis tous les postes, sans installation et sans copie de fichiers ce qui est vraiment euh, un, un énorme gain de temps et une sécurité, et qui permet aussi bah, de former plus de collègues, hein, tout simplement. Il y a plusieurs niveaux de validation, donc ça, ça permet d'être entièrement paramétrable pour sécuriser tous les rôles. Donc c'est un gain de temps, de confort et de qualité. Voilà. Merci. Merci, Pauline. Et donc, on laisse la parole à l'autre Pauline. Pauline Rivière qui va nous présenter son retour d'expérience sur euh, la partie export de NumaHop, c'est-à-dire la diffusion, euh, l'archivage et le stockage des fichiers après leur numérisation. Aujourd'hui, je suis chargée de vous présenter la diffusion, le stockage et l'archivage en donc euh, Il y a sûrement beaucoup de choses à raconter avant, mais pas forcément après, parce que ça a largement simplifié nos tâches. Donc du coup, euh, j'ai essayé de faire une présentation qui me permette quand même de tenir 10 minutes parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de choses à faire aujourd'hui dans NumaHop. J'étais très contente, je me suis, c'est une présentation de flemmarde, mais bon après, j'étais pas forcément. Euh, j'ai essayé quand même de vous trouver des choses intéressantes pour montrer comment ça fonctionnait aujourd'hui. Donc avant NumaHop, c'était assez compliqué en fait, tout simplement. Parce que euh, notre SIGB, malheureusement, on n'avait pas la chance qu'il nous fasse euh, des sorties directement propres en Dublin Core. Donc, euh, du coup, euh, notre Dublin Core, on le fabriquait un peu, euh, nous, de manière manuelle. Donc, euh, donc on exportait tout simplement euh, nos données. Donc, dans une colonne, on mettait un champ marque. Donc, vous imaginez euh, les tableaux avec le nombre de colonnes euh, que je récupérais à la fin. Et euh, du coup, je m'amusais à concaténer les colonnes et à euh, mettre des signes de ponctuation selon les règles de l'ISBD. Donc, j'étais devenue un petit peu experte dans la matière, du coup. Mais euh, ce n'était pas forcément très, très palpitant, déjà, pour, euh, pour moi. Et ce n'était pas non plus très palpitant pour mes collègues, parce que je n'avais pas foule de personnes qui voulaient m'aider. Donc, la deuxième difficulté que j'avais, donc ça c'était pour la partie Unimark. La deuxième part, difficulté qu'on avait, c'est qu'on traitait aussi de l'EAD. Et l'EAD, en fait, quand on a commencé à numériser et quand on a commencé le projet NumaOp, Calam ne sortait pas encore à cette époque des exports en Dublin Core qui étaient propres. Donc, du coup. C'était assez intéressant parce qu'on a travaillé de manière un peu concomitante avec eux, c'est-à-dire que nous, on commençait à préparer nos mappings pour Numaop et eux pour leurs exports Calam. Et au final, euh, au final, du coup, on a réussi à avoir quelque chose d'assez sympathique maintenant. Mais à l'époque, en fait, ce que je faisais, c'est que faire un, des métadonnées en Dublin Core depuis Calam était en fait un petit peu un casse-tête. Parce que tout simplement, quand j'étais au niveau de ma pièce, il ben, fallait que je remonte toute mon arborescence pour récupérer les mots auteurs, les mots sujets qui se trouvaient au-dessus, ce qui nécessitait un petit peu une gymnastique intellectuelle et que je ne pouvais pas forcément déléguer à tout le monde dans la bibliothèque. Donc, moyennant euh, bon, cela, j'étais devenue une experte en Excel, un bon conseil dans la bibliothèque, mais ça n'apportait pas grand-chose pour la numérisation. Ce qui était également un petit peu compliqué, c'est que selon le type de documents, leur période, leur date, nous avions des contraintes différentes. C'est-à-dire que, par exemple, sur les documents antérieurs à 1830, nous prenions le champ éditeur... Dans les auteurs secondaires, donc en code de fonction imprimeur libraire, pour les, autres, les documents postérieurs à 1830, nous allions en zone 210 ou 219, ce qui nécessitait en fait à chaque fois de se réadapter selon le type de document et nous obligeait forcément à avoir un petit peu de, de réflexion sur la manière dont on traitait nos données. Et ce qui était un peu compliqué, c'est qu'à la fin, j'arrivais à avoir un beau tableau Excel, dont j'étais assez fière, ça m'avait pris un peu de temps à le réaliser. Mais malheureusement, ce beau tableau Excel n'était pas exploitable de la même manière pour ma plateforme de diffusion, qui était Internet Archive, et pour le CINES, Tout simplement, parce que pour le CINES, il y a des documents, il y avait des champs qui étaient obligatoires, type le champ Publisher, que je devais remplir en son nom, et pour Internet Archive, ce champ était laissé vide. Donc ce qui me nécessitait, une fois que j'avais mon beau tableur, de refaire un deuxième tableur et un troisième tableur pour en avoir un pour ma diffusion, et un pour mon archivage, ce qui devenait un peu un vrai casse-tête et une vraie prise de tête. Et euh, malgré cela, euh, ça n'était toujours pas parfait, parce que de temps en temps, euh, l'erreur est humaine, et j'oubliais des champs obligatoires pour le CINES, et il m'arrivait de temps en temps d'avoir des rejets que je devais traiter et renvoyer au CINES. Donc, euh, c'était donc un petit peu complexe. Et euh, ce n'était pas que euh, la diffusion qui était complexe, c'était également le stockage et l'archivage. C'est-à-dire que pour le stockage, c'était un, un peu moins complexe qu'à Sciences Po, d'après ce que je vois. Mais euh, nous avions la chance d'avoir des partages, en fait, à la Bibliothèque Saint-Geneuve, qui a été mis en place par notre service informatique. Mais malheureusement, quand le prestataire nous livrait, c'était toujours un petit peu complexe parce qu'on avait des dossiers validés, qu'on mettait dans le dossier validé, des dossiers rejetés, qu'on mettait dans le dossier rejeté, et quand on avait une reprise, il fallait écraser les données qui avaient été rejetées la dernière fois pour éviter d'encombrer les serveurs, sinon mon service informatique n'aurait pas été très ravi si je ne faisais pas de ménage régulièrement. Ce qui nous expliquait, ce qui nous obligeait aussi à faire comme à Sciences Po, de manière régulière, vérifier les bonnes copies, la complétude des données qui étaient proposées. Ça, c'était vraiment pour le stockage interne à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Après, nous avions également une problématique d'archivage pérenne. Et donc là, nous étions dans nos trois établissements, je pense, dans des cas très différents et très variés. C'est-à-dire que la BULAC lançait son projet d'archivage au moment où nous sommes lancés dans NumaOp. Sciences Po avait développé sa petite moulinette d'archivage, ce qui n'était pas forcément non plus une bonne solution parce qu'à chaque évolution, vous redéveloppiez dans votre coin votre moulinette pour archiver. Et nous, on était, je pense, les pires de tous. C'est-à-dire que nous passions par un prestataire extérieur pour archiver à qui nous faisions entièrement confiance. Donc, ce n'était pas censé se poser souci, parce que, tout simplement, notre prestataire, quand nous lui demandions des reprises, de manière régulière... Eh bien, on se rendait compte qu'il avait du mal à traiter nos reprises, ce qui m'obligeait, moi, a posteriori, hein, en fait, à vérifier euh, tout simplement euh, que tout, euh, tous les AIP que je recevais en fait, dans ma boîte mail, donc tous les fichiers XML, pour vérifier que l'archivage était bien conforme avec les de métadonnées, parce que régulièrement, euh, le prestataire, peu consciencieux, avait euh, archivé des documents dans un mauvais plan de classement, en fait, ce qui me faisait que j'avais par exemple des voyages nordiques euh, bah, dans des périodiques en histoire de l'art, ce qui n'avait pas forcément grand-chose à voir. Voilà. Donc, il faisait pas mal de, de travail. Donc, du coup, euh, ces tâches de vérification de fichiers XML n'étaient pas très attractives. Je n'avais pas forcément beaucoup de collègues qui étaient partants pour travailler avec moi sur les projets, vérifier du XML, ce n'était pas forcément sensationnel. Aller faire du copier-coller dans des fichiers Excel, ce n'était pas non plus très glamour. Donc euh, du coup, euh, ce n'était pas forcément évident euh, de, de motiver et de mobiliser des collègues sur des tâches de numérisation qui font en grande partie, sur le, entre guillemets, sur le bénévolat, la Bibliothèque Saint-Jeanès. Ce s'est fait dans le cadre des travaux internes, donc sans aucune obligation, par les magasiniers. Donc, du coup, ce qui faisait que ça devenait rapidement complexe de mobiliser des collègues. Et tout cela me prenait énormément de temps, parce que je perdais du temps dans des copiers-collés et à vérifier des choses qui n'étaient pas forcément très pertinentes. Donc du coup, je n'avais pas forcément le temps de me consacrer à des choses plus essentielles sur la numérisation, comme par exemple la valorisation, l'exploitation de nos contenus et leur exploration. Donc avec NumaOp, beaucoup de choses ont changé en fait. Euh, J'ai pensé à un moment que j'étais passé du copier-coller au farniente, mais quand même pas tout à fait, parce que ma direction m'a réorienté un petit peu mes missions, comme je vous expliquerai après. Donc si je dis ça, c'est parce que tout simplement, dans NumaOp, aujourd'hui, tout se passe la nuit. C'est-à-dire que je n'ai rien à faire, en fait. Donc, c'est assez merveilleux. Donc, je reviens le lendemain matin et tout est déjà fait. C'est pour ça que j'étais un peu embêtée avec cette présentation, parce que je ne savais pas trop quoi raconter, étant donné que je n'ai rien à faire. Donc, c'est toujours un petit peu complexe. Donc, en fait, tout simplement, quand un document a passé le contrôle qualité, qu'il est validé, que sa notice bibliographique est validée, eh bien, il est tout simplement automatiquement diffusé sur Internet Archive et archivé au CINES. Donc, ce qui est quand même assez fabuleux parce qu'avant, je faisais beaucoup de copier-coller comme quelques-uns de mes collègues et là, d'un coup, tout cela était devenu merveilleux. Donc tout se passe la nuit ou presque. Alors là, j'ai pris des notes, parce que la Bulac a un petit cas particulier. Alors, Fanny, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, surtout, parce que je vais redire ce que tu m'as dit. Oui. <rire> donc pour la Bulac, tout simplement, eux, ils travaillent sur Omeka, donc ils n'ont pas la, tout à fait la même interface de diffusion que nous. Et ils utilisent un plugin qui s'appelle CSV import plus pour importer leurs données dans Omeka. Donc, Numahop va produire tout simplement le fichier qui leur permettra de produire ce fichier CSV. C'est-à-dire qu'il y aura une ligne, une ligne est égale à un document et une colonne remplie est égale à un champ attendu. Ce qui fait qu'automatiquement, le fichier Excel remplit les items qui seront déposés dans Omeka. Et. Ce fichier, qui est compatible du coup avec CSV import plus, permet d'associer les images et les métadonnées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout n'est pas totalement automatisé du côté de la Bulac, mais pas du fait de Numaop. C'est en fait, Omeka ne va pas pour l'instant encore récupérer automatiquement ce fichier CSV. Il l'importe à la main, ce qui fait qu'ils ont une petite, une petite action d'import à la main, d'un fichier encore à faire. Mais je pense qu'un jour, vous allez développer les choses d'après ce que j'ai compris. C'est l'idée. Voilà. Donc ça leur a quand même donc la Fanny pourra plus commenter que moi mais ça leur a quand même fait gagner beaucoup de temps parce qu'ils sont passés tout simplement de copier-coller qu'ils faisaient manuellement à des imports qui se font de manière complètement automatique avec un fichier conforme qui est produit en fait dès le départ. Donc, ce qui est assez magique après tout ça, hein, c'est qu'en fait, euh, le matin, euh, quand j'arrive à la bibliothèque Sainte-Geneviève, je n'ai plus qu'à contrôler, en fait, euh, que me, grâce à mon tableau de bord et des indicateurs, que l'archivage et la diffusion se sont bien faits et se sont bien passés. Donc, euh, au début, euh, j'étais euh, pleine de stress, je ne sais pas pourquoi. J'ai formé mes collègues à Numaop à traiter des rejets avec les codes d'erreur du CINES. Et de manière assez magique, depuis que nous utilisons NumaUp, nous n'avons eu aucun rejet du CINES, tout simplement parce que les champs qu'auparavant auparavant nous remplissions de manière manuelle, c'est-à-dire, c'est-à-dire par exemple le champ publisher que je parlais tout à l'heure, se remplit automatiquement si on a oublié de le remplir pour l'archivage CINES, et également les codes de langue qui ne sont pas les mêmes que nous utilisons sur le Sudoc et sur le et pour le CINES sont transposés automatiquement en fait de la bonne norme ISO de la norme ISO de, du Sudoc à la norme ISO attendue par le CINES. Donc, euh, tout cela est un peu miraculeux, vous allez me dire, donc j'ai voulu un peu vous expliquer comment cela avait été rendu possible et qu'est-ce qui se cachait derrière le miracle Numaop. Tout simplement, mes collègues catalogueurs ont beaucoup travaillé dans ce projet et se sont énormément impliqués pour faire un mapping très fin des données. Donc aujourd'hui, à la Bibliothèque sainte- geneviève nous avons la chance d'avoir un mapping par type de document et un mapping euh, par export aussi. Donc ce qui fait qu'au final, on a très peu de retouches et on n'a plus forcément à réfléchir, à faire une gymnastie intellectuelle pour se dire, je suis sur un document avant 18h30, où est-ce que je vais chercher mon éditeur pour qu'il soit bien propre, pour que ça corresponde à ce qu'attendent les collègues de la réserve, par exemple donc on a fait énormément de tests, on a fait des choses très fines et très complexes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a quasiment aucune retouche à faire en fait, sur les données qui sont converties depuis nos formats tant en Unimark en EAD. En EAD, en sachant qu'on a deux types de mappings qui ont été faits, donc des mappings qui nous permettent de numériser à la pièce et qui font redescendre des données du haut vers le bas, et la notices qui permettent de numériser au niveau supérieur et de faire remonter les composants en bas vers le haut. Donc, qui nous permet, selon si on veut dire, de numériser à la pièce au niveau du dessous, au niveau du recueil, d'avoir les deux cas de figure. Donc ce qui fait que, bah du coup, comme c'est devenu plus simple, j'ai réussi à attirer des collègues pour faire la seule tâche qui a à faire et qui est à trait à la diffusion et à l'archivage, qui s'appelle la validation des données. Tout simplement, quand nos notices sont importées, donc soit vous, nous, on a choisi de rendre cette étape obligatoire, parce qu'on aime bien quand même vérifier les choses qu'on va diffuser et archiver. Et euh, tout simplement, on est passé euh, du copier-coller euh, euh, à euh, vérifier une notice. De temps en temps, comme on a choisi d'importer des zones en plus qui ne nous servent pas forcément toujours, on va utiliser le petit symbole poubelle qui va nous aider à jeter les éléments dont on n'avons plus besoin pour nos notices. Donc ce qui est assez intéressant également, c'est que jusqu'à présent, quand mes collègues choisissaient de changer une métadonnée en fait, qui était archivée au CNES, c'était toujours... Enfin bon, je râlais un peu, mais je le faisais. Et du coup, c'était toujours un peu complexe parce qu'il fallait récupérer le ancien numéro d'archivage pour pouvoir écraser les données. Et là, il y a un versionning qui est possible et qui nous permet en fait, de réarchiver des données, juste les métadonnées, pour rendre les choses propres et valides. Donc Tout cela euh, fonctionne la nuit grâce à des petits crons, c'est-à-dire des petits robots qui tournent sur nos machines et qui vont envoyer euh, automatiquement les données vers nos plateformes de diffusion et d'archivage. Donc euh, Comme euh, je m'étais habituée à être un petit peu flemmarde avec tout cela, pour la question euh, stockage, euh, j'ai demandé à un de mes informaticiens, est ça je n'en ai pas parlé, de la, du, vraiment du stockage à part en introduction, c'est-à-dire que si vous n'archivez pas au CINES ou euh, vous n'archivez pas dans une autre plateforme, vous pouvez tout simplement récupérer vos fichiers en local. Donc, ce qu'on a testé assez récemment à la Bibliothèque Saint-Geneviève, c'est-à-dire que nos documents vont arriver sur, euh, sur un serveur FTP. Hein. Et donc en fait, euh, arrive sur un serveur FTP, un document est égal à un dossier IP. Alors moi bon, j'avais fait mon projet, j'avais 300 documents dedans, qu'il fallait des et réenvoyer en fait... Euh, vers, euh, vers nos partages locaux. En fait. Là, on stocke les données à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Ce qui est assez important de préciser, c'est qu'en stockage, vous pouvez sortir tout type de données. C'est-à-dire, vous pouvez à la fois sortir les fichiers haute définition, les fichiers basse définition, les CIP, les AIP, les METS, etc et donc euh, à la bibliothèque Saint-Gadève pour finir l'automatisation des choses notre ingénieur d'études euh, qui est Loïc Charlery, a développé euh, un petit script qui nous permet tout simplement de récupérer les données sur le partage et de les envoyer automatiquement dans les bons dossiers sur enfin du FTP de les envoyer automatiquement vers le bon dossier à la bibliothèque Saint-Gadève en désipant les données ce qui nous les rend directement accessibles. Donc, euh, la gestion des AIP, c'était aussi quelque chose qui était un petit peu chronophage, parce que, comme je vous le disais, comme mon prestataire euh, gérait euh, mon archivage, je vérifiais tous les AIP un à un. Donc là, ce qui se passe, c'est que je suis euh, passée euh, dans une optique un petit peu différente, c'est-à-dire que je n'ai plus à vérifier mes données une à une, mais NumaOp va récupérer automatiquement les mails, en fait, qui sont envoyés par le CNES, et va traiter les certificats d'archivage pour dire le document a bien été archivé, voici son document d'archivage, et on peut tout simplement télécharger le, document, le certificat d'archivage quand on est sur la plateforme, ou sinon choisir de se faire renvoyer, comme c'est le cas chez Doua la Bibliothèque Saint-Geneviève, vers nos partages de numérisation, pour les avoir également en local si nous le souhaitons. Donc ce qui était plutôt agréable. Donc, comme je le disais, donc, comme euh, c'est un peu euh, du coup ce qui est assez intéressant en fait avec NumaOps, c'est que ça peut permettre de dégager du temps sur des tâches qui étaient assez chronophages et pas forcément très agréables, notamment le copier-coller et compagnie, pour se permettre de faire de nouveaux usages et euh, d'avoir des nouvelles actions en fait dans une bibliothèque. Donc, la première chose que je vois qui est assez intéressante en fait pour nous, hein, c'est tout simplement la reprise de notre existant. Euh, tout simplement, nous avions, euh, on peut imaginer euh, une bibliothèque qui souhaite lancer un projet d'archivage pérenne, qui n'en avait pas forcément euh, les moyens ou euh, le temps, utiliser NumaOp uniquement euh, comme euh, module d'archivage pérenne, comme c'est un logiciel qui est modulaire. C'est-à-dire récupérer nos données, enfin, ces données, les structurer et les envoyer en archivage. Ce qui permet de récupérer du rétrospectif de manière assez simple en ayant des données qui sont normées. Donc là, la Bulac pourra sûrement euh, commenter, mais euh, eux, ils ont comme cela euh, pu commencer à faire leur projet d'archivage en gagnant énormément de temps par rapport à des institutions comme nous qui l'avions lancé sans cet outil-là. Ça nous a pris beaucoup plus de temps de lancer notre projet d'archivage que la Bulac, qui l'a lancé en six mois, c'est ça Enfin, de mémoire Oui, six, ça, six mois. L'autre belle perspective que permet NumaOp, c'est pour des bibliothèques qui voudraient ouvrir une bibliothèque numérique et qui voudraient reprendre de leur existant pour simplement pour le normer, pour avoir des fichiers qui sont propres. Donc on pourrait imaginer comme NumaOp, il y a des connecteurs qui sortent des fichiers propres, vous pourriez très bien imaginer dans l'optique d'une nouvelle bibliothèque numérique, connecter NumaOp à votre future interface de diffusion, moyennant les développements nécessaires bien entendu pour pouvoir euh, tout simplement diffuser vos données euh, dans un autre contexte, un autre environnement, ou tout simplement pour restructurer des données, pour mettre dans votre bibliothèque numérique actuelle. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que tout cela m'a un petit peu réorienté mes tâches, en fait, c'est-à-dire que je pensais ne plus avoir grand-chose à faire, ce qui m'était assez agréable. Mais bon, ma direction, on a décidé autrement. Et donc, du coup, ce qui a été assez intéressant, c'est que ça permet d'ouvrir de nouvelles perspectives, tant à la fois pour les collègues, en fait, qui participent au projet de numérisation, parce que c'était une activité qui n'était pas forcément très vendeuse, très agréable. Et d'un coup, euh, cet été, je me suis retrouvée avec énormément de collègues qui voulaient faire de la numérisation, donc, euh, ce qui m'a permis d'avancer de manière formidable au niveau des travaux internes proposés par les magasiniers. Parce que tout simplement, cet outil est très facile d'accès et euh, nous permet tout simplement de former des gens assez facilement. Et euh, la nouvelle perspective, c'est que tout ce temps qui est gagné nous va nous permettre, je l'imagine ou je l'espère, du moins de valoriser davantage nos collections numérisées, ce que nous n'avions pas forcément le temps de le faire, parce que nous avions un ETP temps plein sur euh, la numérisation, et euh, tout, également euh, d'explorer et de valoriser davantage euh, nos données. Voilà. Donc si vous avez des questions, <rire> sont les bienvenus. Merci, Pauline. Alors, euh, il nous reste euh, pile-poil, merci d'avoir tenu impeccablement euh, le temps, toutes les trois, un quart d'heure pour des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle Nous avons un micro euh, portable juste là. Juste là, oui. Alors, si la salle est timide, je peux commencer par poser une question, moi. Euh, C'est euh, un point qu'on avait hésité à aborder dans cette table ronde euh, et que, finalement, on n'a on a pas mis euh, au programme. Mais je pense que ce qui serait intéressant, euh, et là, je m'adresse surtout à Sciences Po et à la BSG qui le pratiquent déjà, ce serait d'avoir aussi un retour d'expérience sur ce qu'ont pensé vos prestataires de la mise en place de Numaop, puisque donc, euh, à la Bulac, pour l'instant, euh, comme nous étions en cours de marché, euh, notre prestataire n'a pas encore encore livré dans, dans NumaHop, mais euh, ça a déjà été euh, testé ou fait euh, vraiment euh, à Sciences Po et à la BSU. Euh, <coughs> oui, alors nous, on a eu des premiers tests de livraison là, avec notre prestataire euh, pour lequel on est en marché. Notre prestataire, c'est mais hein, on va pas faire, hein, on est entre nous. Euh, et euh, bah, je dois dire qu'ils <rire> ont été, mais plus que conquis. Euh, donc on les avait rencontrés au cours d'une réunion... Euh, global euh, de points. On leur avait soumis l'idée de maintenant faire les livraisons par euh, numaop Donc ça a amené euh, un avenant au contrat au marché numérisation. Ça, on a quand même été obligés de, de le faire, nous, pour euh, intégrer euh, ces, euh, cette nouvelle façon de livrer. Et il faut savoir, nous, enfin, euh, le prestataire Arkenum, euh, comme beaucoup, je pense, de prestataires, en fait, traite les images sur le site euh, à Champigny-sur-Marne. Mais tout ce qui est ensuite euh, les métadonnées et la finalisation des fichiers est délocalisée, en fait, c'est à Madagascar. C'est là que se fait tous les traitements OCR et de métadonnées. Il y a pas mal de prestataires qui font ça et qui se font à Madagascar. Donc ensuite, tout simplement, ce qui permet aux prestataires de pouvoir livrer directement sur le FTP, donc d'éviter des envois de disques durs en gros par, par, par courrier et de pouvoir livrer directement sur la plateforme. Donc en livrant sur le FTP les documents, il n'y a aucun problème de décalage horaire, il n'y a pas de problème de voilà. et l'avantage qui est les contrôles automatiques pour eux aussi c'est une vraie sécurité parce que bah, tout simplement, ils y voient vraiment leur avantage parce que quand ça passe, bah, tout, est, tout est validé en fait, on ne peut rien leur dire dessus et euh, en fait, ils ont même été presque au-devant de, de nous, puisque euh, euh, là, on s'est juste aperçu, nous, qu'en fait, le FTP était un peu sous dimensionné par rapport aux livraisons qu'on attendait, puisqu'ils livraient énormément de documents, on avait du mal à les récupérer, ça faisait un peu planter le système, mais ça c'est déjà justement qu'ils sont à faire directement. Mais euh, en gros, ils s'y sont faits, mais d'une, enfin, extrêmement vite, puisqu'ils euh, nous ont même dit, bah, pour nous, c'est beaucoup plus simple pour tous les collègues, parce qu'en gros, bah, transférer les données sur un FTP ou sur un disque dur, c'est pareil, mais il y a beaucoup moins ce problème de transport, de risque de perte de données au milieu, et, euh, et pour c'est aussi vraiment une facilité un confort et même une sécurité vis-à-vis -vis de nous, donc ils sont tout à fait partants et euh, bah, de coup nos prochains marchés de numérisation évidemment intégreront directement NumaHop ce qui nous permet aussi euh, de voir, c'est aussi en fait on demande moins de fichiers à livrer aux prestataires ça c'est important puisqu'avant on leur demandait des fichiers dérivés, des fichiers de métadonnées, or maintenant NuMaop permet la dérivation de fichiers donc on demande aussi moins de fichiers aux prestataires, donc ça coûte moins cher Alors sur la BG, c'est un petit peu différent. Donc quand j'ai commencé à expliquer à mon prestataire ce qu'était Numaop, il m'a regardé avec des gros yeux et il m'a dit mais Madame Rivière, maintenant c'est nous qui allons faire le travail deux fois. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous contrôlions en fait les données qui, euh, que le prestataire nous envoyait, qu'elles soient valides d'un point de vue technique ou non. Tout simplement parce qu'elles étaient chez nous, en se disant on ne va pas faire perdre un aller-retour. Donc du coup, aujourd'hui, euh, tout simplement, les données ne passent pas les contrôles automatiques de Numaop et nous ne perdons pas à les contrôler, de temps à les contrôler. Donc très rapidement, le prestataire, je me disais, mais mince, c'est tout, est ce qu'il va vouloir bien me livrer Et en fait, il a assez facilement adopté l'outil parce qu'il est assez simple d'usage. Et lui, il voit un intérêt haut, c'est-à-dire qu'il m'a expliqué que régulièrement, il se retrouvait face à des situations dans des services d'archives ou dans des bibliothèques où les questions techniques ne sont pas forcément connues et maîtrisées, ce qui pose parfois des soucis de compréhension entre eux et leurs clients. Et l'avantage, c'est qu'ici, les données sont normées, sont techniquement bonne Et donc, du coup, il euh, n'y a pas de débat sur ce qu'est une résolution, ce qu'est un profil colorimétrique, etc., vu que ça répond à des normes qui sont attendues. Et globalement, ça s'est plutôt bien passé, les livraisons que nous avons eu à faire avec notre prestataire. Nous renouvelons d'ailleurs notre marché public en incluant du Mahop obligatoirement pour le dépôt des fichiers et la livraison avec ce principe de contrôle automatique. Et si un document né ne passe pas les contrôles automatiques, le prestataire est prié de nous relivrer jusqu'à ce que ce soit conforme d'un point de vue technique avant que nous entamions les contrôles visuels. Ce qui va nous, nous fait gagner du temps, mais peut-être un petit peu moins aux prestataire. Donc concrètement, vous étiez toutes les deux avec des marchés en cours et ça a été fait par des avenants, du coup j'imagine, sur les appels d'offres alors nous on était en fait sur un marché en cours qui se terminait et donc du coup c'est dans le cadre d'une procédure hors marché en fait qu'on est passé là sur notre nouveau marché qui est en cours de publication, normalement ça sera passé. — Et nous, oui, pour l'instant, c'est un avenant dans le marché courant jusqu'à fin 2021. Donc c'était euh, compliqué. Et puis euh, donc, euh, voilà, c'était... On a demandé quand même... Enfin, on, on voulait voir... On a fait des tests au début parce qu'on voulait voir si le prestataire était d'accord. Il n'était pas obligé d'accepter non plus. Donc ça a été vraiment avec eux. Donc on a fait une livraison. Voilà un document, deux documents, trois documents. Après, bon, ils en ont mis euh, 35. C'est là que ça a un peu euh, <rire> fait planter euh, tout. Mais c'était au niveau des données. Mais ce sont des ajustements à faire. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pareil. Il y avait une certaine réticence. Et, euh, et finalement, maintenant, ils y voient quand même, je pense, un certain confort, dit aussi tout simplement parce que quand euh, c'est pareil pour eux, y a, ils peuvent aussi le faire de n'importe où, donc aussi dans leur, dans leur, chez leurs sous-traitants. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle Oui. Bonjour, Adeline Bataillé, Sorbonne Université. Merci pour vos présentations. En fait, je vais avoir une question qui regroupe plein de questions. Je suis en fait désolée, je vais essayer de faire ça proprement. Vous parliez de la diffusion sur les bibliothèques numériques tout à l'heure. Vous disiez que c'était automatique via Internet, enfin sur Internet Archive et que ça ne l'était pas sur Omeka. Du coup, je voulais savoir quels étaient les liens entre NumaHop et les différents outils de diffusion, si c'était automatique juste pour Internet Archive ou si ça l'était pour d'autres plateformes de diffusion. Euh, je me demandais aussi si NumaOp permettait d'être moissonné dans Gallica ou pas, si c'était possible, si c'était envisagé, si ce n'était pas possible, etc. Voilà. Merci. Alors, je peux répondre déjà sur la sur la première partie de la question. Donc, euh, le lien entre NumaHop et les, et les différents outils de diffusion, euh, pour l'instant, dans le cadre du développement de ce projet, euh, au départ, on avait décidé de voir nous par rapport aux outils qu'on utilisait. Donc, que ce soit Sciences Po ou la BSG euh, diffuse tous les deux euh, leurs documents sur Internet Archive. Donc on avait euh, d'abord priorisé euh, cet outil-là. Et ensuite, euh, la Bulac diffuse sur Omeka. Donc comme le disait Pauline tout à l'heure, il manque encore euh, un petit connecteur du côté d'Omeka pour euh, automatiser à 100% le passage de NumaHop vers, euh, vers Omeka. Donc pour l'instant, on n'a travaillé que sur ces deux outils-là. Ce qui est sûr, c'est que euh, l'intérêt de NumaHop, qui est un outil libre, donc on en reparlera tout au long de la journée et principalement cet après-midi, c'est qu'on peut le développer. Il euh, n'y a rien qui empêche dans l'absolu le développement de connecteurs et d'automatisation entre NumaOp et n'importe quel outil de diffusion qui existe. L'idée étant qu'il faut paramétrer un export de NumaOp pour faire des paquets de métadonnées et d'images au format attendu par la plateforme de diffusion choisie et que la plateforme de diffusion choisie soit elle-même paramétrée pour pouvoir l'importer automatiquement. Je pense que Anne Dupia de ProGilon pourra répondre techniquement un peu à cette question-là aussi. En enfin, fait, je voulais répondre sur la partie Gallica. Ah, <rire> bon, Mais euh, euh, techniquement, alors oui, effectivement, il y a, il y a des, enfin, des développements à faire en fonction des divers connecteurs qui seront à développer. Alors, on en a fait deux pour l'instant. Rien n'empêche d'en faire autant qu'on veut. Enfin, voilà, on a toutes les données, donc après on peut tout exporter. Euh, sur la partie Gallica, on est actuellement pour parler donc, avec la BnF pour, pour développer un connecteur pour Gallica, en fait pour faire la diffusion automatique sur Gallica. Donc c'est quelque chose qui va se faire, euh, je ne vais pas vous dire quand, parce qu'on commence tout juste et on est en train d'évaluer le projet qui est derrière, mais euh, c'est euh, prévu. Voilà. Sachant que Anne, tu me corriges si je me trompe, ça c'est donc la partie vraiment pour importer dans Gallica. Je, il y a peut-être des biothèques qui sont dans le cas dans la salle ou en RG24, euh, qui sont des biothèques qui numérisent en numérisation partagée et qui importent directement dans Gallica. Maintenant oui, pour la question la du diffusion et métadonnées, on n'a pas de moissonnage, ça voilà. n'est pas du moissonnage, ça sera de l'envoi comme on fait actuellement sur Archive. Ça, pour la, la de partie de moissonnage, euh, donc ça sous-entend qu'en fait Gallica moissonne votre bibliothèque numérique, votre espace de diffusion, et euh, donc il euh, n'y a aucun, aucune contre-indication à l'utilisation de Numao pour diffuser et être ensuite moissonné par euh, la BnF. C'est ce qui se passe déjà, euh, sauf erreur de ma part, euh, à la BéG peut-être à Sciences Po, je ne sais pas, non Mais en tout cas, la BSG, c'est possible. C'est-à-dire que tant que votre euh, bibliothèque de diffusion euh, dispose d'un dépôt, euh, un entrepôt à IPMH et que c'est organisé avec euh, la BNF, ça pose pas de soucis. Je précise juste pour répondre à la question de moissonnage qu'en fait Numaop nous a permis de créer des métadonnées du coup en diffusion qui sont propres et qui sont valides et qui sont, qui sont les attentes de la BNF en fait pour leur moissonnage en fait. Donc on forme. en sortie on sort des données qui sont du coup interopérables parce que répondant aux standards de la Bibliothèque nationale de France pour leur moissonnage. Alors je regarde l'heure, il est... 11h-4, il nous reste 4 minutes pour une éventuelle question. Oui Est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur le passage prévu d'Omeka au Omeka S techniquement alors, euh, donc pour l'instant, effectivement, on a traité que Omeka. Et la difficulté d'Omeka, qui est, je pense, la difficulté identique sur Omeka S, euh, sachant que nous ne nous, nous sommes pas Omeka S, c'est qu'on ne peut pas seulement pousser les données sur Omeka, il faut que Omeka vienne les chercher. Et donc, ça suppose un développement d'un plugin côté Omeka et donc côté Omeka S aussi. Euh, je ne sais pas où en sont les développements de plugins. Euh sur Omeca S. Je sais que quand nous, on avait installé notre nouvelle Omeka en 2017, l'ensemble des plugins Omeka n'étaient pas encore développés sous Omeka S. C'est possible que depuis, euh, la liste des plugins développés Omeka S se soit allongée. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait de toute façon adapter ce plugin qui va chercher les paquets euh, sortis par NumaOp. Euh, il faudrait l'adapter pour Omeka et pour Omeka S. Et la principale difficulté qu'on a eu actuellement, qui fait qu'on ne l'a pas encore... Euh, sortie, c'est que nous souhaitons faire développer ce plugin dans un cadre strictement communautaire pour que ce soit un plugin qui soit ensuite soutenu et qui puisse euh, évoluer avec chaque version d'Omeka, qui soit pas euh, figé sur une fourche de logiciel euh, de la version actuelle. Et euh, pour l'instant, on n'a pas encore exactement euh, identifié la façon de travailler euh, dans ce cadre-là. Mais euh, c'est euh, notre prochaine étape. Et a priori, c'est sur notre euh, feuille de route pour euh, les... Moi qui vienne, euh, alors plutôt Omeka, mais pourquoi pas le décliner en Oméca? s Encore une fois, s'il y a des établissements dans la salle qui ont Omeca-S et qui euh, souhaitent euh, utiliser une ça peut être euh, des développements vraiment intéressants. Est-ce qu'il y a une toute dernière question Sinon je passe la parole à la session suivante. Ok, donc merci beaucoup Cécilia, Pauline et Pauline pour votre participation et pour ces retours d'expérience très intéressants. Je laisse la parole à François Cavalier pour la table ronde suivante.